Ça sent le cul de chat Bon Salut les gars Aujourd'hui on va s'attaquer à un nouveau casse-tête Misery, ou le supplice en français, produit en Allemagne par Siebenstein Spiel, qui veut dire en français les jeux de Siebenstein, tout simplement. J'ai beaucoup d'attente sur ce petit bijou. J'adore tout particulièrement la finition. bois. Bon, vous le voyez pas, mais là j'en peux plus d'attendre. Il est chez moi depuis une semaine dans son emballage, pas question d'attendre une minute de plus. Petit souci technique, je n'en peux plus de mon ancien matériel pour tenir ma webcam. Alors, je vais en fabriquer un avec le matériel de récup que j'ai sous la main pour vous offrir un meilleur point de vue. C'est parti. <rire> Hop. J'ai pas besoin de cette lumière là. Hein. parti Ouf. Voilà mon nouveau bijou de récup, je voulais partager ce moment avec vous J'espère que vous avez apprécié, en tout cas ça m'a plu de le faire Et surtout, place au résultat oh. Il avait tellement traîné sur le côté dans son emballage Que maintenant, euh, je suis tout nerveux à l'idée même de l'ouvrir Bah allez, ouvrons ça ah. On va quand même faire attention de pas l'abîmer Ce hein. serait bien dommage Putain mais il résiste lui aussi mais, mais what Oh là là là là. Le bois coupé au laser. Les différentes couleurs. Les parties métalliques. Vraiment magnifique. Oh, je peux le forcer. Bon, je vais éviter de, de foutre la merde. Je sais pas si je devrais plutôt serrer les, les vis ici. Ça m'a pas l'air serré en tout cas. Ceci il est bien, mais ceci il est un peu frit. Bon je vais laisser ça comme ça Pour l'instant rien à voir avec 100 en métal que j'ai fait dans la vidéo précédente Il a vraiment une belle finition J'espère qu'il sera aussi difficile qu'il est beau Voyons qu'est-ce que dit le papier Objectif, libérer la corde et remettez-la comme avant Difficulté 4 sur 5 Normalement je suis censé avoir difficile C'est ce que j'espère Bon je me rends compte que un tapis noir avec une corde noire ça se verra pas très bien Et voilà c'est déjà beaucoup mieux Allez c'est parti Misérie. Okay. Bien évidemment, je ne peux pas le faire passer par ici. Oh, ça me semble pas dégueulasse. Moi, ça mène à quelque chose. J'ai l'impression d'avoir beaucoup de mouvements ici. Ah, mais ça me dit pas comment je, je peux faire pour le détacher. Hein. En y réfléchissant un peu plus, parfois, la, une bonne manière de réfléchir, comment résoudre un, un puzzle qui est ouvert, il faut penser à l'inverse. On pense comment le mettre. Donc imaginons que ça, ça soit tout détaché. On prend la corde et on l'insère sûrement. Ensuite, on fait toutes les manipulations à l'intérieur et on se retrouve dans le cas de celui-ci. On ne pourra jamais faire passer la boule dans, dans un mécanisme, il faudra jamais le faire bouger, c'est toujours cette corde-ci. De juste dénouer la corde, si je le mets comme ça, ça paraît déjà beaucoup moins impossible. Et on peut se dire, ah oh bah tiens, le, la corde n'a besoin que de passer par ici. C'est déjà beaucoup plus clair. Donc on va remettre comme avant. On va aller là-dedans. Parce que j'ai l'impression de ne pas avoir le choix Ce qui est faux, hein. j'ai toujours le choix Et ensuite, quoi là je suis coincé avec ce truc là Si je le passe de l'autre côté Ça me reviendra au même On va essayer de faire tout passer Pas d'un seul côté, mais des deux côtés en même temps On va faire passer ce à l'intérieur Comme ceci Sauf que j'aimerais bien laisser un bout de fil Sur la gauche Pour que ce soit symétrique Si je tourne J'ai fait un 360 degrés. C'est cool. Ça me sert à rien, mais c'est cool. Là je suis symétrique. Je suis symétriquement baisé. What? What what what? Peut-être le faire passer par l'extérieur. J'ai attrapé le. J'ai attrapé le truc ici. Ah, c'est peut-être ça. Donc là, je, je le fais passer par ici. Il passe. Et voilà Oh ça va J'ai pas compris. Je l'ai fait, mais j'ai pas tant compris que ça. Je vais. On va le refaire, on va le refaire. Oh putain, comment je l'ai fait. L'idée, c'était vraiment de garder tout symétriquement. Et ce qui fait le nœud, c'est le fait de passer par la boule. Oh là là. Oh là là. Je me souviens plus. Est-ce que je passais comme ça ou bien je passais comme ça De même. Pff, je me dis qu'il faudrait peut-être repasser par ce trou-là. On met la boule à l'intérieur. Bah ouais, ça fait un nœud bien dégueulasse, mais c'était pas ça l'idée. C'était donc pas ce nœud-là qu'il fallait faire. C'était quel nœud Faire le nœud ici Qu'est-ce que je fous Merde ça c'est chiant quand tu arrives à enlever quelque chose et que tu te souviens pas comment il fallait le faire pour le remettre. Est-ce que c'est maintenant que je dois faire le nœud Oh là là là là. Oh là là là là là là là là, là. C'est pas cool. Pas cool, je me souviens plus.. Défaire a toujours été plus facile, ça dépend vraiment lesquels, mais toujours une galère parce que c'est là où tu dois vraiment te dire, tu dois comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir le remettre. Si tu n'as fait que des essais et que tu le résous, bah tu te trouves bloqué comme moi, comme un abruti. Comment j'ai créé ça Comment je créé ça Ouais parce que j'ai fait un nœud. Jusqu'à présent, je ne suis passé que par l'intérieur. J'ai trifouillé, j'y arrive pas. Je vais essayer de passer par le dessus. Là si je fais un nœud, ça me fait vraiment de la merde. Imaginons hein. je passe par là. C'est pas mal, c'est pas ce à quoi je pensais. Le faire rentrer par l'intérieur Peut-être que le nœud il vient après oh, oh, C'est moche Passer par l'intérieur ne sert à rien Ça ressemble pas du tout ce à quoi je m'étais attendu Donc si ça ne passe pas par là On repasse par le dessus C'était clairement pas ce feeling là Si je le passe à l'intérieur du fil Non c'était pas ce feeling là non plus On va essayer de faire marche arrière On va le faire passer de l'autre côté Oh ah, ah, ah, c'est naturel. Ah bah voilà, voilà, si je tire dessus. On arrive là. Oh, ça me... Ça... Oh Damn Ok j'ai compris, on va le faire en, en mode euh, didactique hein, euh, Monsieur j'ai 350 de QI, je vais vous montrer la réponse maintenant Donc en gros l'idée pour le résoudre c'est d'abord faire passer le, le fil par ici Ensuite le faire sortir par là La solution ça venait ça venait pas de l'intérieur, ça venait de dehors C'était ça Non, c'était pas ça Une vidéo didactique de mon cul, ouais D'abord le faire ressortir par là on fait pas un tour comme ça hein Attention On fait un tour pas On fait un tour comment J'ai oublié Comment j'ai fait ça Comment je me suis mis dans cette merde Non c'est chelou J'ai réussi à faire un nœud J'ai réussi à faire un nœud Comment je fais pour l'enlever J'ai réussi à faire un nœud Je l'ai rendu plus compliqué Oh putain je l'ai vraiment rendu plus compliqué Non What What What gigawatts Vous le voyez pas, je suis en stress, hein J'ai fait tellement n'importe quoi Bon, j'ai un nœud. On peut dire que je l'avais résolu à 19 minutes 24. Il semblerait qu'il sera plus long que prévu. Allez J'ai créé un deuxième casse-tête. j'en avais pas besoin Ah, ah Oh non Je suis revenu au point de départ Pendant une seconde, je pensais vraiment y être arrivé. Mais je sens que je tiens le bout, hein. Je tiens le bout, je lâcherai pas. Je lâcherai pas l'affaire. Pourquoi Parce que je l'ai payé. Je vais faire passer l'anomalie. Oh là là là là. La misère, je me la suis infligée à moi-même. Si je la mets bien à plat. Oh là, là c'est assez clair. Il y a un moyen de faire passer la boule ou de faire un tour complet Ça semble chelou, mais ça allait complètement. Ah, ah Oh Oh Vous imaginez Franchement, vous imaginez pas à quel point je suis soulagé. Oh oui Oh oui Je veux plus refaire cette erreur. Je veux plus la refaire. C'est mort. C'est mort. Voilà, c'est fini. Arrête-toi! Arrête-toi! Reprenons. Zen. Pour la faire sortir, messieurs, dames. Première chose, ne suivez pas mes étapes. Sûrement pas. Fais plus de la merde, j'en ai marre. Oh, pour l'instant, ça sent pas grand-chose. Qu'est-ce que j'avais fait encore fait? Est-ce que je t'ai repassé par ici? Je vais revenir à mon étape précédente. <rire> J'ai peur. Je commence à avoir peur. Oh, non, c'est bon. Voilà, vous bourrez, poupe. Vous faites comme ça. Vous mettez ça dedans. Allez, vive le tutoriel euh, bien expédié. Allez, hop, ça doit rentrer plus ou moins comme ça. Plop, plop, plop, plop. Voilà, ouais, c'est pas mal. Hein. Hop, vous tirez. Ça bloque, c'est normal. Parce que je sais pas du tout quest ce que je fais. C'est là il faut bien séparer les fils. Là, on a vraiment quelque chose qui a l'air très, très clean. Comme ce que j'avais fait sur l'autre, sur la première fois. voilà il suffit de faire rentrer les petites bibules. Vous tirez. Vous le faites passer par là. Ah, et voilà c'est super clean. Et donc pour le remettre. Vous le faites passer par le dessus. Puis vous le faites repasser par l'autre dessus. Puis c'est doit revenir. Donc ici vous pouvez mettre un peu les, les fils de côté comme ça le remettre de nouveau par le dessus de celui-ci qui est un peu plus compliqué. Hein, On va faire rentrer. Et là, c'est expéditif. On le met dans la boule. Ça, vous le refait de passer à l'intérieur. Il suffit de refaire le chemin inverse. Et voilà oh voilà pour Misery. Est-ce qu'il valait son 4 sur 5 au niveau de la difficulté Non, pas vraiment. J'aurais personnellement mis plus un 3 sur 5. Il est vrai que j'ai galéré, mais bon, plus dû à ma stupidité qu'à la complexité du casse-tête. Mais est-ce que je vous le recommande Oui, ça reste un qui est très gratifiant une fois résolu, y compris. Voilà, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez bien aimé, mettez un pouce en l'air, ça me ferait plaisir. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao